Décidément ce jingle est vraiment magnifique. Bonsoir tout le monde, je suis encore une nouvelle fois en direct du festival Nice Fiction 6ème édition, édition 2.0 en raison des circonstances sanitaires que vous connaissez déjà tous. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Mano Quante. Bonsoir Mano. Salut Vinsou. Euh, bah, content d'être avec vous hein, et que Nice Fiction puisse se tenir, euh, ça fait vraiment plaisir. Très content de t'avoir avec nous aussi. Donc, nous sommes là pour parler de toi et de ce que tu fais. Tu es l'auteur du JDR de science-fiction quantique. Est-ce que tu peux nous parler de cette chose, s'il te plaît euh, Oui, oui. Donc, c'est un, un jeu de rôle de science-fiction, voilà, qui est cyberpunk et de science-fiction. Ouais. Euh, il, il a été financé... Et donc là, il est en finalisation, on est en train de faire les dernières illustrations et voilà quoi, pour l'instant... D'accord, donc tu nous dis qu'il a été financé, donc tout ça, ça a pris combien de temps la période de financement et tout ça Ça a été compliqué ou ça s'est fait relativement facilement euh, Ça a été dense, voilà, ça a été dense. Ouais. Euh... Il y a eu une préparation avant de mettre le projet tout ça euh, en ligne. Euh, ça a duré peut-être trois trois peut-être mois, voilà. Après euh, la période de financement, ça a duré ça a été fait sur un mois et une semaine de mémoire. Et euh, bah ensuite, euh, voilà, les gens ont, ont apprécié le projet suffisamment pour qu'il puisse euh, être produit. Et euh, euh, bah là, maintenant, on est en train de finaliser tout ce qu'on a promis, donc. Euh, du coup, euh, c'est un livre de base qui va faire euh, trois petits livrets. Enfin, euh, petits, ils font 100 pages chacun, quoi. Et mmh. ensuite, il euh, y a aussi une, un quatrième livre, euh, qui est euh, le livre de campagne, qui va faire une cinquantaine de pages qui va avec l'écran. Voilà. D'accord. Et... Voilà, ça donne un peu l'idée. D'accord, donc déjà, laisse-moi te dire que je suis très content pour toi que tu aies ton financement, car euh, pour avoir euh, testé ton jeu plusieurs fois, je trouve que ça mérite. Et euh, pour le soutien des, des petits auteurs euh, comme, comme toi, moi, je trouve que c'est très bien. Et j'espère que tu vas aller très loin avec ça. Donc, tu ouais. nous disais que tu vas avoir euh, donc, trois livres qui contiennent des euh, des, pans, des, des plis de règles, c'est ça Et un autre livre qui va se concentrer sur euh, l'histoire principale. Alors, en fait, dans les trois dans le premier, il y a la création des personnages qui est assez fourni. Quoi. On peut vraiment personnaliser son personnage. Enfin, je pense que c'est impossible ou alors il faut être à côté de quelqu'un de faire le même personnage que quelqu'un d'autre. Donc, on peut vraiment le, le faire à, à son goût. Mmh. Euh, on peut aussi jouer des archétypes. Hein, si on veut, il y a des archétypes qui sont proposés. Il y a plusieurs types de créations. Et, euh, et ensuite, il y a les règles. Voilà, ça, c'est dans le premier livre. Dans le deuxième livre, il y a euh, du matériel. Il y a pas mal de matériel, des capacités quantiques parce que les, les joueurs, donc dans ce jeu, les joueurs, ils peuvent altérer la réalité. Donc euh, tous les joueurs euh, sont des, des 9 quantas. Ouais. Donc euh, pour vous, ouais, c'est le principe du jeu. Je vais peut-être le placer avant d'expliquer ce qu'il y a dans le livre 2. Donc dans le principe du jeu, c'est que euh, voilà, les joueurs ont tous la possibilité d'altérer la réalité. Et donc, euh, par exemple, euh, si jamais ils veulent mettre un superbe coup d'épée, ils l'ont raté. Ils veulent s'assurer le, le coup. Ils vont dire oh "Non, non mais moi, je préfère m'assurer le coup." Donc, ils vont voir dans une multitude de réalités celle qui, euh, qui les intéresse. Ils vont la choisir. Et donc, ce coup d'épée qui était douteux, ils ne savaient pas trop s'ils allaient bien pouvoir le mettre. En fait, euh, bah, ils vont pouvoir euh, faire apparaître un double deux qui prend leur place. Donc, c'est invisible aux yeux des, de, de, de tout le monde. Hein. Euh, donc euh, ce double vient, prend la place et met un superbe coup d'épée fusion donc le coup est extrêmement bien réussi puis ensuite il repart. Euh, ce qui permet aux joueurs d'altérer euh, l'histoire à leur avantage voilà donc euh, mmh, ça voilà. se passe bien ça se passe bien jusqu'à ce que si jamais ils le font trop euh, donc il y a une bourse euh, qui est un goodies. Euh, les, les joueurs ils vont pouvoir piocher dedans à chaque fois qu'ils altèrent, et s'ils altèrent trop, bah à ce moment-là, la réalité peut céder, la trame du réel cède. Et là, c'est le MJ qui reprend la main, c'est lui qui va modifier l'histoire et qui le fait comme il en a envie. En fait. voilà, D'accord, donc en fait, tu, tu me dis que si moi, je vais être sûr de donner un coup, je fais mon, mon pouvoir quantique et du coup, je réussis en gros automatiquement mon coup voilà. Mais, euh, euh, ouais, mais ça fait que pour un, pour un joueur comme moi qui suis un guignard de première au lancer de dés et qui rate toujours tout, ça fait que si moi, je vais me prendre un coup de la part de quelqu'un qui veut me veut potentiellement du mal, n'est-ce pas Je peux esquiver ouais. automatiquement ce coup, si alors C'est ça, en fait. Si jamais, euh, voilà, tu pas besoin de lancer les dés, tu dis euh, « je vais altérer la réalité ». Et donc, euh, tu vas dépenser des points de quantum… Mais euh, ils vont se cumuler dans une jauge. Donc, plus la jauge est haute, bah, plus euh, tu risques de piocher dans la bourse euh, des jetons. Dans cette bourse, il y a un blanc et un rouge. Tant que tu pioches des blancs, tout va bien. Quand tu pioches le rouge, c'est le MJ qui reprend la main. Et là, ils te disent il te dit ce qui se passe, la trame du réel ACD. Et donc, il y a quelque chose que le MJ a prévu. Voilà. D'accord. Donc, dans la mesure où moi, j'utilise trop mon pouvoir, je risque une aggravation, enfin un effet aggravé pour mon cas ou pour mes équipiers alors ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Si jamais euh, c'est trop utilisé, euh, bah, il peut y avoir euh, alors une aggravation, c'est pas forcément une aggravation, mais il peut y avoir euh, un changement de liste d'histoire. Donc c'est le MJ qui va te dire euh, ah, voilà, moi je trouve que l'histoire elle est mieux comme ça. Alors par exemple, tu étais euh, tu étais extrêmement riche et d'un seul coup, tu enfin euh, le double qui est venu, il reste, donc tu es obligé de jouer le double qui est venu et ce double-là, bah, il a pas il a pas un copec. Donc, du coup, toi qui étais habitué à dépenser et à payer tout à tout le monde, d'un seul coup, bah, tu te retrouves à demander de l'argent aux gens. Voilà, par exemple. Donc, euh, en combat, ce n'est pas dérangeant, mais un peu plus tard dans l'histoire, il y a ça. Bon, bien sûr, c'est temporaire, hein, pour ne pas que ça soit punitif. Mais voilà, il y a, il y a ça. Oui, d'accord. Donc, ça n'a pas une influence que sur les combats, ça a aussi une influence sur l'évolution générale du personnage, quel que soit, en prenant en compte aussi, on va dire, ses, euh, ses aptitudes sociales. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, c'est... Il peut, le combat peut très bien se passer. D'ailleurs, quand tu mets ce coup, le coup magnifique marche. Sauf que ça, ça mmh. n'arrête pas ton coup. le coup magnifique marche, mais il y a une altération. Par exemple, tu étais un homme, bah d'un seul coup tu es une femme. Donc du coup, tu dois jouer une femme, voilà, euh, etc. Voilà, il y a plusieurs types. Il y a des tables pour les MJ qui sont pas trop expérimentés ou qui préfèrent se rassurer en dit, en se disant, je tire sur une table, voilà. Et puis ceux qui ont un peu plus d'expérience, ils disent, voilà, je vais plutôt faire ça parce que dans l'histoire, c'est sympa. Donc toi, temporairement, tu es amoureux de l'autre, ou alors tu es le traître, euh, voilà, des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est au MJ des Ah traits. oui, d'accord, donc c'est donc un peu un, un noyau de, de rebondissement de situation euh, complètement inattendu quelque part, quoi. Voilà, pour les joueurs, c'est inattendu, euh, c'est ça. Mais après, ça n'arrive pas, pas en permanence, il faut vraiment… Euh, oui, ça, ça, euh, ça arrive dans la mesure où, quand on pioche le, le, le jeton noir de ta bourse, c'est là que patatrec, quoi. Voilà, c'est ça. Si tu pioches le mauvais jeton, euh, il y a un petit un petit souci. Donc, en fait, là, tu peux altérer <rire> la souci, réalité. Oui, ouais, c'est ça, ça. Et, euh, et les, les joueurs, ils peuvent, euh, ils ont aussi des capacités autres que ça. Ça, c'est la, la capacité principale puisque tous les joueurs sont des noves quant à. Et ils sont des éveillés qui peuvent modifier la trame du réel. Il y a une histoire dans le background derrière avec ça. Donc, eux, ils peuvent la modifier. Ils doivent essayer de deviner qui ils sont, tout ça. Et euh, ils vont euh, se, ils vont se déplacer au sein de dystopie bah, Je vous montre un peu, voilà, quelques images. Ça nous oui, nous plaisir avec des images. C'est vrai que ça va parler à pas mal de fans de science-fiction, je pense. Des petites illus, voilà. Donc, euh, bah, je les ai, voilà, ça c'est, euh, voilà pour des ambiances. Donc là, c'est euh, Beta Solaris, donc c'est la capitale du système solaire. Voilà, on voit, c'est un, un gigante, une gigantesque station avec d'autres stations à côté. Mmh. Euh, Ensuite, euh, ah oui, dans le jeu, il y a quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer plusieurs thèmes. Donc, euh, les thèmes, c'est euh, bah, par exemple, mercenaires, police spatiale, euh, pirates de l'espace, euh, voilà. tout le monde est dans un vaisseau spatial et euh, bon, chacun gère euh, sa partie du vaisseau et donc euh, les joueurs vont de planète en planète. Ou alors, il y a aussi... Euh, c'est des maisons, c'est plus intrigué politique. Donc en fait, chacun est un thème différent, voilà. Et euh, ça, c'est des thèmes... Ouais. Mais vous, le joueur... Peut... À, à partir de, de l'idée de base dans, euh, dans laquelle le groupe part, ça, ça influe quelque part le, le, tout le reste de la campagne, c'est ça Ah oui, oui, bien sûr, parce que si jamais vous faites des pirates de l'espace, c'est pas du tout la même chose que si jamais vous faites un policier spatial, quoi, des policiers spatiaux. Donc euh, oui, les joueurs et le MJ qui se mettent d'accord, ils peuvent faire leur propre thème, hein. ça peut être euh, suivant leur imagination, quoi. Mais euh, ah, bon, oui, dans le livre, il n'y avait pas trop la place, alors j'en propose déjà cinq, ça me paraît pas mal pour un mm -hmm. début. Voilà. Ah oui. Et donc enfin, tu bon. me disais que tu, ton jeu était généralement de la enfin généralement c'est de la science-fiction. Ça se passe en quelle année, et est-ce que ça se passe dans notre monde à nous, enfin dans, dans, dans notre futur à nous, ou est-ce que c'est dans un futur totalement imaginé alors c'est dans un futur de. C'est dans le futur de notre système solaire, c'est en 2399. Donc euh, voilà, là je vous mets une autre photo d'ambiance. Donc ça c'est justement le bar où se situe le mercenaire. C'est un petit QG où les joueurs vont jouer les mercenaires. Euh, mais on peut voir aussi que euh, bah ils peuvent, ils peuvent aller sur Mars. Donc. Euh, euh, a priori, si on ne connaît pas trop le système solaire et tous ces astres, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais en fait, il y a plus de 150 astres dans le système solaire, euh, même enfin, on approche les 200, donc euh, ça laisse quand même pas mal de marge euh, voilà, euh, au niveau de, des ambiances. En sachant que par exemple, sur Mars, euh, bah, c'est une, oui, une dystopie. Donc, suivant les lieux où on est, il y a des dystopies. Mmh. Donc ça... Dans le livre 2, donc, il y a le matériel, les capacités. Euh, et euh, donc, il y a les vaisseaux spatiaux, les implants cybernétiques. Donc, on voit que c'est vraiment dans notre futur. Hein, c'est quand le, il, il y a la possibilité d'hommes augmentés. Il y a pas mal d'armements aussi. Enfin, il y a beaucoup de, de matériel. D'accord. Donc, ça fait que et si je pas. veux avoir euh, un, un, des, des, des yeux scanners comme Terminator, c'est possible alors Ah oui, bah oui tout, à fait, tout à fait. Oui, oui. Euh, bah oui, puisque alors, du coup, on peut... Euh, choisir les implants qu'on veut, euh, voilà. Il y en a qui sont plus chers, donc euh, peut-être que euh, le MJ va pas les donner tout de suite. Il faudra attendre un peu pour avoir suffisamment de solar c'est la monnaie du jeu, pour pouvoir euh, les obtenir, quoi. Mais il y a toute une série de, oui, il y a une série de d'implants cybernétiques, de matériel, de vaisseaux spatiaux, de véhicules. On peut faire des courses de moto, de de, de voitures volantes, euh, voilà. C'est quand même assez. En... Enfin, le livre 2 en termes de matériel. Euh, D'accord. Oui. En fait, oui. J'aimerais oui. revenir, revenir sur le premier livre que tu m'as parlé, qui s'agit, enfin qui regroupe donc la création de personnages. Euh, donc je suppose qu'il y a plusieurs races jouables dans, dans ton jeu. Ah oui. Alors, euh, je vais vous montrer quelques archétypes, parce que j'avais d'abord placé les archétypes, et puis après je vous montre un peu les, les races qui sont présentées. Alors, dans les archétypes, on a.. Voilà, par exemple, là, on a euh, euh, typiquement un, un psionique, voilà, un psy, quoi. Donc, voilà. Donc, il fait partie, du, il fait partie de la division psy euh, et c'est rattaché euh, à la police. Donc, c'est la super police du système, euh, euh, du système solaire, quoi. Euh, Donc, on a le, ici, par exemple, un hiérarque. Donc, lui, par exemple, c'est un sélénite, mais je vais vous montrer les races après. Vous voyez, il a un implant euh, cybernétique qui lui permet d'avoir une lame qui sort de sa main. Alors, j'en ai quatre. J'en ai quatre. Voilà, une ombre, un ninja de l'espace. Voilà. Vous voyez qu'il y a du matériel. On est dans le futur, mais bon, euh, les cultures ont évolué, mais il y a quand même des traces de, des cultures actuelles. Donc là, c'est euh, Oui, non, mais ensuite, même, même dans le futur, on a toujours des, des objets comme des télécommandes ou quoi. Donc, euh, bon, Oui, voilà. Et là, c'est un spartiate. Voilà, donc du coup, il a un bouclier qui le protège, tout ça. D'accord. Euh, alors, les races, on y vient. Alors, je vais peut-être passer un peu vite quelques images et puis on va aller directement en race. Hop. Mm -hmm. Ça coince pas trop. Ça ne coince jamais. Ça va bien se passer. Ouais. Ah, c'est impossible. Ok. Hop. En tout cas, euh... Tous les dessins que je vois passer là, ils sont franchement magnifiques. Hein. Tu me disais que tu les avais fait en partie toi, c'est ça Ouais, alors euh, bah là, par exemple, on, on est plusieurs illustrateurs dessus. On va y arriver. Bon, mm. voilà. Du coup, euh, alors, ça, par exemple, c'est un Gaïan. Ah, bon, ça avance. C'est le flux informatique. Euh, qui, oui, euh, voilà. C'est le quantique. C'est tout à fait. Il y a une altération de la réalité qui fait fluctuer. Voilà, on est arrivé sur les races, très bien. Alors voilà, ça par exemple, c'est un illustrateur qui s'appelle Guillaume Follet. Voilà. Ouais. Lui s'occupe des races, il fait aussi les, les couvertures. Et donc, bah, je vous laisse un peu apprécier pendant que je présente les races. J'en ai mis six, mais en fait, il y en a huit. Mais je garde un peu des surprises voilà, pour ouais, la sortie. Tu, tu veux déjà 8 le... races, c'est ça voilà, c'est ça. Il y en a 7 dans l'île de base et puis, il va y avoir un bonus de race euh, euh, voilà, qui va être euh, proposé aux, aux, à ceux qui ont pledgé tout ça, enfin à ceux qui sont intéressés par le jeu. Donc ça, c'est un euh, Android. On peut jouer des Androids, Voilà, voilà mm -hmm. Ici, une Android. Euh, ça, c'est un Gaïan, donc euh, plutôt, euh, plutôt costaud. Ouais, un beau morceau quoi. Plutôt oui. Euh, ça c'est un homo metallicus donc euh, ceux-là ils sont à moitié euh, ils sont en symbiose avec des nanites qui imprènent mmh. leur corps depuis la naissance quoi. et donc euh, quand ils sont petits ils en ont pas beaucoup mais plus ils vieillissent plus ils ont de nanites et quand vraiment euh, ils sont très âgés bah, à ce moment-là euh, ça devient des blocs et ils bougent plus Voilà, c'est la fin de leur vie donc euh, ah, c'est voilà. un, un peu à double ça, ça, ça, ça. tranchant si la campagne dure longtemps pour un joueur il peut se retrouver victime de, de ce qu'il a été quoi. Alors, euh, éventuellement, mais là, on est. Enfin, leur durée de vie, elle est, euh, elle est euh, comme, euh, enfin, un peu plus longue que la nôtre. Donc, euh, c'est comme si on se retrouve tellement vieux de nos jours qu'on finit par mourir, quoi. Donc, oui, c'est pas des durées de vie courtes, ça dure un, un bon petit moment. Ouais. Ah d'accord. Euh, Alors, j'ai une première question de ouais. Marine gidéon qui te dit, qui te demande. Bonsoir, Monsieur Mano Kanté. Votre VDR a l'air super génial, mais j'ai deux petites questions. Ah, ben oui. quand pourrons-nous avoir le plaisir de le tenir entre nos mains ah, Alors, euh, pour l'instant, euh, on, a, on a fini donc, la maquette. Euh, donc, euh, on a fini toute la maquette. Il nous reste les emplacements pour une série d'illustrations en train de les finaliser. Euh, pendant le confinement, euh, les illustrations elles, se sont arrêtées. Donc, on a perdu un peu de temps, quoi. Mais euh, là aussi, Donc, euh, j'en profite pour en présenter certaines euh, qu'on enfin, qu a faites, quoi. Voilà, des nouvelles émissions. Donc, je pense qu'il y en a pour... Enfin, euh, c'est un peu difficile à voir, euh, mais euh, bon, il y en a pour quelques mois, quoi. Mais euh, pas, pas six mois, quoi. Enfin, en on va au plus vite, voilà. donc tu, tu, tu, tu tables environ sur style rentrée scolaire euh, fin d'été, ouais. un truc comme ça, c'est ça Oui, voilà, c'est ça. Je pense euh, peut-être la rentrée scolaire, voilà, on... En fait, on, on, voilà, on est donc il y a quatre illustrateurs, il y en a deux qui ont cinq euh, illustrateurs, il y en a trois qui ont fini leur travail, donc euh, ils ont fini les, les illustrations et euh, donc ouais. on est deux illustrateurs euh, et on continue d'être dessus. Mais euh, bon, comme on veut que ce soit un jeu avec pas mal d'illustrations pour que le monde y soit euh, bah, plus sympa et qu'on le prenne mieux en main, bah, il nous en reste ouais, encore à faire. Donc on est dessus. Voilà, par exemple, là tout à l'heure, j'étais en train d'illustrer. D'accord. Donc, ça, donc on, on, on part sur environ voilà, fin fin d'été pour euh, donc pour la question ouais, ouais. quand on nous le plaisir de l'avoir dans d'entre-main. Donc euh, j'espère que ça va le j'espère que ça va aller pour tes délais. Deuxième question, pour les autres personnages que celui qui utilise le quantique, est-ce que est-ce que euh, non pour les autres personnages que celui qui utilise le quantique, est-ce qu'il voient le changement de ou du personnage qu'il vient d'utiliser le pouvoir, ou pour eux, c'est tout à fait normal Alors, en fait, celui qui va utiliser euh, celui qui va utiliser le, le quantum, il, lui, il sait qu'il est remplacé. Donc, euh, il voit ce qui se passe. C'est-à-dire que celui qui est remplacé, il sait ce qui se passe. Euh, mais les autres personnages, ils ne voient rien du tout. Sauf si enfin s'ils voient qu'il fait une superbe action. Si je prends, par exemple, le coup d'épée ou s'il essaye de convaincre une foule... Bah, ils disent, ah, lui, il est fort, il a convaincu tout le monde euh, parce que forcément, dans les probabilités, vous êtes allé choisir celle qui vous intéresse le plus. Quoi. Par exemple, si vous êtes en train de combattre, mm -hmm. vous voulez couper juste la sangle de ceinture qui, euh, qui retient l'arme de votre adversaire, bah, vous choisissez pile cette action, la ceinture tombe et les autres, ils disent, quel combattant incroyable, mais c'est tout. Le seul mm -hmm. moment où il y a quelque chose, quand il y a un problème. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que tu me disais tout à l'heure que par rapport aux ruptures euh, quantiques et tout ça, que ça pouvait occasionner, euh, un joueur pouvait changer de sexe. Donc, ça fait que si moi, je joue à un personnage homme et que suite à un échec, je me retrouve en femme à la fin de l'action, pour mes voilà. équipiers et pour euh, pour le monde, j'ai toujours été j'ai toujours été une femme. Il n'y a que moi qui me dis, « Ah, mais merde, il, il manque quelque chose. » quoi. Non, c'est exactement la C'est-à-dire que pour tout le monde, ils te regardent et ils disent, « Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais c'est devenu une femme, donc eux, ils réalisent qu'il y a un problème, il y a une altération de la réalité. Euh, D'ailleurs, c'est le sous-titre du jeu, ouais. réalité altérée. Mais pour toi, ouais. comme tu joues une réalité altérée, bah toi, c'est toujours tes coéquipiers, comme dans ta réalité, tout est normal. Donc, en fait, pour toi, tu joues une femme et tu as toujours été une femme. Voilà, tu étais là, tout va bien. Voilà. Donc, du coup, tu es obligé de jouer une femme. Puisque tu viens d'une autre réalité et tu as toujours été une femme, voilà. Si je prends l'exemple d'une femme, ça peut être. D'accord, d'accord. Être... Donc, euh, oui, sachez que quelque part, au niveau roleplay, il faut, faut vachement s'adapter quand même euh, à ces changements qui peuvent être importants, ne serait-ce qu'au niveau physique, par exemple. Ouais. alors, voilà. Physique, ça peut être mental, hein, parce que, voilà. Euh, bah, oui, les joueurs, euh, voilà, je, par exemple, le MJ se lève, il lui dit à l'oreille, euh, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu viens de voler son arme fétiche à telle personne et tu n'as pas envie de lui rendre. Voilà, bah, du coup tu le joues, c'est un nouvel événement. Ah oui, D'accord. rebondissements l'histoire, c'est le but, hein, que ça passe des rebondissements. Voilà. Par exemple, alors, euh, tu joues une femme et euh, voilà, du coup tu joues une femme. Ok, ok. J'ai une autre question, toujours de Marine Gideon. Est-ce que des oui. suppléments de prévus, est-ce que des suppléments sont déjà prévus pour le jeu Alors, en fait, oui. Donc voilà, donc il y a les trois trois premiers livres qui forment le, le jeu de base. Il y a un quatrième qui va avec l'écran, on peut dire que c'est un supplément en fait. Ouais, c'est le premier supplément. Et euh, donc, dans celui-là, il y a une campagne euh, qui fait une dizaine de scénarios, pour euh, faire simple, plus euh, quatre euh, one-shot, donc quatre après-midi, plus euh, il y a une, un début de campagne, voilà, d'une deuxième campagne. Donc, euh, bah, il y a la suite de prévues. Et puis il y a aussi, euh, voilà, on a plein d'idées, mais déjà pour l'instant, on se concentre sur, euh, sur ce qu'on a à faire là tout de suite. Ouais, les... Non, non, non, bien sûr, c'est déjà il y a... un gros morceau. Hein. Oui, c'est ça, <rire> il y a pas mal de trucs à faire. Ouais. Et euh, euh, voilà. de, depuis combien de temps tu fais, euh, tu fais déjà jouer euh, ton jeu quantique dans, dans, des fe... dans des festivals, des présentations publiques tu, tu en fais déjà depuis quelques années Ah oui, oui, ah, oui là ça fait, euh, oui, ça fait un moment là... Euh... Le, la date je sais pas mais on va te dire ça fait moins 3 4 ans voilà ouais j'ai pas mal testé euh, en convention. on a testé en, en association aussi euh, moi je fais partie d'une association euh, en fait qui est à Nice voilà je suis ouais. niçois avec euh, les autres membres de l'équipe euh, bah, pas tous mais il y en a certains qui sont niçois nice aussi du mm -hmm. coup l'association euh, qui est très bien très dynamique elle s'appelle c'est cpdr à Nice très bonne chose d'ailleurs si vous êtes Nice il faut aller voir là-bas il y a une bonne ambiance vous avez entendu en fait, les niçois, si vous êtes en manque de JDR, c'est pas drôle. Oui, tout à fait. Et, euh, et donc, j'ai joué aussi au sein de l'association. On l'a pas mal testé avec plein de groupes. D'ailleurs, ils m'ont beaucoup aidé pour peaufiner le système. Il ouais. euh, y a deux types de systèmes. Il y a le système qui tourne vraiment très fluide et qui ne requiert pas beaucoup de règles et tout ça. Ouais. Et comme ça, ceux qui ne sont pas très, très expérimentés, parce que dans cette association, il y a des nouveaux joueurs, il y a des anciens, tout ça. Donc les nouveaux joueurs ils sont capables de jouer, c'est vraiment très simple, et après il y a la version avancée, et donc là c'est vraiment quand on peut la faire jouer au bout d'un moment ou si on se sent quoi, ou au fur et à mesure on peut rajouter des modules pour arriver jusqu'à la version avancée, et là c'est euh, il y a plus de possibilités, quoi on peut plus customiser, par exemple euh, dans la version de base, il n'y a pas les critiques. Mais si vous voulez, vous pouvez dire, est-ce qu'on met le module critique Oui, c'est bon, bah bon, on le met quoi. Et puis euh, la, version la séance d'après, on peut dire, euh, voilà, est-ce qu'on met le type de balle différent Moi j'aimerais bien euh, tel type de balle, on commence à custommer les balles ou pas euh, Est-ce qu'on met des localisations Voilà, il y a plein de modules. Le MJ peut dire, non mais ça, moi c'est trop compliqué, euh, ça m'intéresse pas. Ou alors, ah oui, les localisations, c'est pas mal comme ça, on voit où t'es touché exactement. Voilà. Ouais. Mmh. Est, il est prévu pour euh, démarrer de tout doux à, euh, à euh, un jeu avec toutes les options. Quoi, voilà. et le donc ça, fait en, ça, ça fait en gros une version un peu légère pour les joueurs débutants, voire même les MJ ouais. débutants aussi. Et ensuite, ah. une version très complète pour euh, joueurs aguerris et MJ aguerris qui sont à l'aise avec euh, l'univers et, euh, et tes systèmes de règles. Voilà, c'est parce que comme ben c'est en fait l'idée elle vient de, de l'association où on a pas mal de membres, on est dans les 70 euh, 60 70, je sais plus exactement. Mm. Voilà. Et, et du coup dedans, il y en a qui, qui débutent voilà, qui, qui il y en a qui viennent, qui découvrent le jeu de rôle, ils n'ont jamais vu bon bah ben voilà, pour cela ils peuvent s'adapter très facilement au système simple j'ai fait jouer un enfant de 9 ans, il a réussi à jouer, donc je pense que ça devrait aller, voilà. Et euh, donc j'ai fait jouer aussi des personnes de 60, euh, je crois 66. Ils étaient, c'était un couple qui avait jamais joué, et du coup ils ont applaudi à la fin. Enfin ils ont, je crois qu'ils ont bien aimé le jeu de rôle, euh, voilà. S'ils étaient nés en notre oh là temps, là. ils ont, ouais c'était super ça. Ah oui, bah, comme voilà. quoi, il n'y a, a pas vraiment d'âge pour faire du JDR. Tout dépend de non. la façon dont, dont la chose est amenée et expliquée par le MJ, la manière dont, dont, par exemple, comme vu que c'est toi qui a fait jouer ces personnes, d'expliquer l'univers et, et comment le JDR marche, les lancer de dés, les règles et tout ça, de manière à ce que ce soit compréhensible. quoi. Oui, parce que dans la version de base, euh, c'est juste un D10. Donc, soit tu jettes un D10, bon, ça n'importe qui, qui est capable de jeter un D et de lire, quoi, voilà. Juste tu ouais. lis le dé, tu dis, j'ai bah, fais 6, bah, du coup, ça fait 6 réussites. Vous voyez, avec ça, comprendre, si tu fais 2, tu jettes et ça fait 2 réussites. Bon, bah, voilà, c'est facile et, euh, ou sinon tu dis, c'est un peu risqué, je vais utiliser du quantum. Donc, tu dis, bah voilà, je voudrais faire 6, euh, bah, vas-y, utilise 6 points de quantum, tu as fait 6. Voilà, voilà, donc du coup, je pense que n'importe qui est capable de comprendre ça. Et après, il euh, bah, y a les points de vie, voilà, tu as perdu, tu as un pool de points de vie, tu as perdu. Mmh. Euh, voilà, 10 points de vie, bah, t'en avais 20 et t'en reste que 10. Bon, bah, n'importe qui est capable de comprendre ça, voilà. Donc ça, c'est oui, vraiment la Voilà, la version 5. Mais bon, voilà, j'ai fait pas mal tourner en festival et euh, en fait, en même temps que je commence l'histoire, j'explique les règles et euh, ça s'enchaîne. Et après, en... j'ai fait tester les versions complexes aussi avec des groupes de joueurs euh, qui aimaient bien les règles avancées. Euh, bon, du coup, ça tourne et tout ça, ouais. D'accord, ça te permet aussi, de, comme tu disais, avec euh, donc, cette association CPDR, avec les retours des membres qui te, qui te disent « oui, non mais ça, ce serait mieux si tu échangais un peu ça ah ». Ouais. Ouais. Oui, parce qu'il y en a, c'est des gros MJ, il euh, y en a, ils ont des piles de, de, de jeux pire que moi, pourtant j'en ai déjà pas mal, et euh, mm -hmm. voilà, euh, ils connaissent tous les systèmes de règles, enfin, il y en a, ils sont, euh, ils, ils sont assez forts, donc du coup, on en discute, euh, Voilà. Euh, voilà, on se donne des coups de main, euh, voilà, oui, on les teste, on voit si ça marche, on voit... donc ça, on l'a fait pendant un bon moment, voilà, euh, et euh, du coup, ça a permis vraiment, vraiment de, de, faire, euh, de faire un système. D'ailleurs, s'il y en a qui créent euh, un jeu de rôle, je leur conseille fortement de le tester auprès de plein de groupes et tout, euh, ouais. euh, en ouais, festival, en tout, hein. ouais, ouais, il y a, vrai, il y a hein. rien de Il n'y a rien de mieux que les playtests en nature et le retour des joueurs, hein. ça, c'est on est d'accord. Hein. Oui, c'est ça. Et moi-même, et quand même, même. Pardon, vas-y, je, je te laisse finir le livre. Alors, je vous montre les. Euh, il me restait trois races, parce que du coup, on était sur le suspens, race, on part dans toutes les directions, allons-y. Donc, ça, c'est les Néo-Sapiens, voilà. On a les Sélénites, voilà, qui sont apparus sur la Lune. Euh, et on a euh, les Stellaires, euh, voilà, ça, c'est pour les races. Euh, et donc, le troisième livre de répondre à ta question. Le troisième livre, c'est euh, Le Monde. Alors ça, c'est le livre des secrets que pour le MJ. Voilà, là, il y a tous les secrets. Il y a les dystopies. Euh, les dystopies, c'est une utopie euh, qui vire au cauchemar. Donc, euh, euh, il faut savoir pourquoi. Dans le jeu, il y a des quantiques, c'est le titre du jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font qui, ils sont qui on est par rapport à eux Qu'est-ce qui se passe Et pourquoi nous, on a ces capacités Voilà, il y a toute une série de questions. Ah ouais, parce que pour le coup, il y a aussi des méchants. Enfin, les joueurs sont censés être gentils, je suppose, mais il y a aussi des, des joueurs, enfin des PNJ qui sont des méchants quantiques. Oui, alors voilà, c'est ça. Dans, dans le jeu, il y a des méchants. On n'est pas obligé d'utiliser la trame principale du jeu. Mm -hmm. Euh, mais euh, bon, il y a un jeu avec des secrets et des dystopies donc il euh, y a pas mal de secrets dessus et c'est intéressant de les explorer pour que les joueurs euh, bah, découvrent des choses au fur et à mesure euh, y a, y a, c'est assez riche en termes de, de planètes d'histoires de, possibles ouais. voilà. est-il possible par exemple pour un joueur de créer son propre empire quelque part avec euh, une petite armée personnelle euh, une puissance sociale quelque chose comme ça oui, alors, alors à ce moment-là, oui, euh, c'est possible avec l'option euh, euh, si jamais euh, vous on choisit l'option maison euh, maison hiérarque, en fait maison hiérarque, c'est Game, Game of Thrones dans le futur, ou pour ceux qui connaissent, c'est Dune. Voilà, c'est la même idée. Donc euh, en fait, il y a des grandes maisons, le système politique est assez étayé dans le jeu. Donc si on veut l'utiliser, on peut. Voilà. Euh, il y a un système social aussi très fort où il y a une lutte. Euh, une lutte sociale dans le derrière. Euh, voilà. Donc, on peut jouer soit dans les bas fonds. En fait, c'est un jeu, c'est un monde ouvert, c'est à dire que mm -hmm. c'est un monde. Où on va pouvoir. Il n'y a pas un thème qu'on va suivre tout le temps le même thème, tout le temps, tout le temps. On peut choisir un thème et le suivre. Par exemple, police spatiale, on fait que des enquêtes, mais à l'intérieur, on peut aller dans les bas fonds. Mais si, par exemple, je veux être euh, un seigneur on va dire, donc, euh, comme dans Game of Thrones, euh, bah à okay. ce moment-là, c'est vraiment des intrigues, il y a des médias, il y a des complots politiques, il y a euh, il y a une république impériale avec euh, des, des des organisations euh, qui vont euh, qui vont gérer euh, différentes choses, euh, voilà, qui vont gérer par exemple l'espace, qui vont gérer euh, les les marchandises, euh, qui vont gérer euh, certaines fabrications. En fait, dans le jeu, les méga-corporations dans l'histoire du jeu. Elles sont devenues tellement puissantes, donc un peu après notre époque actuelle, hein, euh, voilà, c'est-à-dire après 2020, mmh. elles sont devenues tellement puissantes qu'elles bah, ont fait tomber les gouvernements, elles ont pris la place. Et puis elles ont dit, bah, puisque c'est comme ça, nous on va créer, euh, on va se créer une petite noblesse pendant qu'on y est. Donc ça s'est joué sur, euh, sur une assez longue période. Hein. On va créer une noblesse, on va être à la tête, mais pour pas que les anciens hommes y reviennent, les anciens nobles reviennent, on va s'appeler les hiérarches. Mmh. Donc si les joueurs jouent ça, ils peuvent avoir une maison et commencer à devenir plus riches, faire des complots, faire tomber une autre maison, faire tomber une compagnie marchande pour récupérer son argent. Enfin voilà, Il, peut, il y a des possibilités. Oui, ben là, À partir de là, c'est ouais. une source de, de, de toutes nouvelles intrigues. Donc, ça fait que un joueur peut euh, chapeauter ça euh, d'au-dessus, de, de par ses compétences euh, sociales, en faisant exécuter un peu ses basses besognes par d'autres joueurs qui seraient plus aguerris au combat, au tir à feu et tout ça. Ouais, en fait, euh, euh, donc soit le LJ joue le le Seigneur et donc les joueurs ils jouent joue euh, son entourage proche. Allez, soit il y a un joueur qui joue le Seigneur, soit ils jouent tous de la même famille. Et en fait, le Seigneur il a des maîtres euh, qui sont des gens qui sont très forts dans certains domaines qui vont l'aider parce que le Seigneur il fait pas tout tout seul, il a besoin d'être aidé, il est pas fort de partout. Donc il peut y avoir, euh, il peut avoir son maître assassin, il peut avoir euh, son euh, son euh, maître diplomate, son émissaire, euh, voilà, etc., son maître espace euh, qui gère les, les flottes spatiales, enfin, voilà, euh, etc. Mm -hmm. Donc, il euh, y a une série qui est proposée hein, de, de possibilités qui sont offertes euh, dans le jeu. mais donc, chacun peut jouer son rôle ensemble, bah, vous essayez de, de, bah, de, de conquérir ce que vous avez envie de conquérir. Voilà, D'accord, donc ça. à partir de là, on se réfère… Enfin... Imagine qu'on joue ta campagne et que moi je suis un, un très haut hiérarque et tout ça. On peut très bien aussi, par exemple, sortir de la campagne pour ensuite essayer de conquérir les autres maisons, par exemple, si, si si si on veut, pour faire tomber des complots, ce genre de choses. Oui. Alors suivant suivant alors la campagne suivant qui on est, il y a des implications différentes. Donc il y a le fil rouge de la campagne mais je ne vais pas trop en dire, parce que sinon je vais un peu spoiler. Mais ouais. en gros, il y a le fil rouge de la campagne. Et donc, le MJ, ici, bon, après, c'est comme toute campagne. Si on sort trop de la campagne, c'est au MJ de rattraper. Mais bon, disons que le fil rouge, il est là, quoi. Donc, si les joueurs font autre chose, il va se passer certains événements qui peuvent peut-être les rattraper, s'ils si ne suivent pas. Voilà. Qu'ils soient euh, hiérarque ou qu'ils soient, euh, je ne sais pas, moi, contrebandiers, euh, ou qu'ils soient euh, policiers spatial Il ouais. euh, y a un mmh. truc qui... Ouais, ouais. Ouais voilà mais en gros euh, voilà. que euh, si on a envie de faire quelque chose hors campagne et euh, faire une petite, sa petite histoire avec l'OMG d'accord bah là vous avez la fin, possibilité de le faire quoi tout à fait d'accord voilà par exemple vous jouez des pirates spatiaux un autre thème bah voilà vous jouez des pirates et vous allez euh, piller les nobles les plus riches et vous allez chercher un trésor euh, caché sur un astéroïde enfin ça pouvoir, ça, ça peut être pour le coup un ob... objectif perso quoi ouais. Alors voilà. Et après, il y en a qui non, ça peut être un objectif de groupe. Si vous êtes un pirate, si vous êtes un groupe de pirates et que vous êtes dans un, bah, vous allez. Enfin, il y a des missions de en rapport avec la piraterie. Et euh, voilà, parle-moi de toi en tant que toi. Euh, donc tu comment tu as découvert le JDR Alors là, comment je découvre le JDR euh, Ouais. Fou, euh, au, ben, au lycée en fait. D'accord. Au lycée, euh, quand je, je suis arrivé dans mon niveau lycée, tout ça, je ne connaissais personne, euh, 30 secondes, il me semble. je ne connaissais personne, personne ne se connaissait, bon voilà. Et euh, du coup, on a fait copain-copain avec euh, ceux avec qui avaient les mêmes goûts. Et puis, il euh, y en a un qui a dit, euh, venez la maison, j'ai un jeu de rôle. Alors moi, j'avais déjà joué au livre dont vous êtes le héros. Il m'a dit, ouais, c'est pareil, mais m'a plusieurs. Trop bien. Carrément. Et... Euh, et il nous a ramené à la maison, il nous a corrompu. J'aime bien le terme, il nous a corrompu, c'est que c'est tout à fait ça pour le JDR. Quand on tombe dedans, en général, c'est vrai qu'on on est passé du côté obscur du, du, du social. Hein. Ouais. Ça. Et, euh, donc, et, et, et oui. tu, tu te rappelles donc, de, de ton premier jeu, la que tu as joué wow. Oula Alors c'était à Stormbringer, donc c'est un, une vieille version, euh, mais après ça s'est appelé Elric dans les nouvelles versions, mm -hmm. euh, voilà. Et euh, maintenant ça s'appelle Moonblade, qui est euh, le nom d'une autre épée, il y a deux épées, hein, voilà, Moonblade et Stormbringer. Euh, donc on a joué à, euh, donc c'était un jeu médiéval sombre euh, où Elric est un anti-héros, voilà. Et euh, là en fait on tirait au hasard, donc euh, là j'ai pu choisir. Donc j'ai tiré et j'avais un marin euh, qui avait une magnifique mers et euh, je naviguais voilà c'était mon premier. d'accord mais choses. du coup ça fait que tu as commencé dans, dans un univers de ruck fantaisie mais tu t'es émué dans plus vers la science-fiction donc euh, quand tu as grandi quelque part bon, j'aime bien plein de thèmes mais là le thème qui m'inspirait le plus euh, c'est euh, la science-fiction parce qu'en fait euh, on peut faire des critiques de notre société euh, on peut se projeter euh, un peu dans le futur. Euh, voilà. Et il y a des aspects sociaux qu'on peut évoquer. Euh. Ah, J'étais plus inspiré. Voilà. Euh, parce que c'est vrai que enfin, l'intérêt de la SF, c'est pas juste de. Voilà. C'est un petit peu de. Des fois, de s'approcher un petit peu de la vérité, faire des petites critiques. Du coup, euh, voilà. J'aimais bien cet aspect-là. Oui. Parce que l'enjeu. En fait, les planètes, c'était. C'est inspiré sur la vraie astronomie, hein. donc il y a des vraies données, tout ça. Bon, c'est pas c'est pas lourd dingue, hein. ah, ouais. Vous avez vos planètes qui sont bonnes c'est tout. Hein. Voilà. Plutôt que d'apprendre des planètes qui existent pas, je me suis dit ça peut être sympa de mieux connaître les astres. Ça. Donc en fait, ça se passe au sein du système solaire. Pour les races, en fait, elles ont une elles ont une ascendance qui viennent de de nos propres. Enfin, voilà, qui viennent de de, de nous-mêmes, enfin de nos mm -hmm. ancêtres, quoi. Donc il y a un arbre de l'évolution, tout ça, euh, voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des néo-sapiens, voilà, c'est la suite de l'arbre de l'évolution. Euh, alors j'ai, ouais, oublié de parler de. Ouais, du coup, je, je reviens de. Donc ça, c'était des illustrateurs, parce que quand ouais, même, ils ont y a, pas mal Donc il y a toi qui dessiné plus trois autres illustrateurs, tu me disais. Ouais, alors là, du coup, on est sur les illustrations de, de Guillaume hein, euh, Follet. Ouais. Mm -hmm. euh, hop. Le premier illustrateur, donc ça, il est, il est arrivé un peu après euh, dans le projet. Et il est très, euh, voilà, il est, vous avez vu, il fait des très beaux dessins, tout ça. Après, ah, euh, il y a l'illustrateur Black and White. Mm -hmm. Black and White, euh, ça, c'est euh, euh, The Morel. Genre plus d'enfer, voilà. Mmh. The Morel. Il a un programme hein, avec un petit tiré The un underscore euh, Morel. Hein, vous pouvez voir, il fait plein de dessins. Mmh. Donc, lui, il a fait par exemple celui-là. Il est sur le noir et blanc. Il a fait celui-là. Voilà. Et euh, donc, euh, moi, je vous montre après. Euh, je vais d'abord présenter les, les autres. Et ensuite, euh, bah, les archétypes que vous avez vus, euh, le bar au début, les paysages et tout ça, euh, ça, c'est... Euh, Vincent Colon. Mm -hmm. donc lui, il a fait beaucoup d'illustrations, il était dès le début sur le jeu, tout ça. Bon, là, il a fini les illustrations qui étaient prévues. Voilà, donc là... Euh, ah, et on a aussi, avec la couverture du collecteur, donc euh, c'était celle qui était au tout début, je vais revenir. Voilà, hop. Bon. Ça coince un peu. Donc ça, par exemple, euh, Vincent Colon, voilà, ça c'est une des illustrations, vous voyez, bon, ça se passe dans l'espace, c'est plutôt sympa. Donc, euh, voilà, ça c'est lui aussi. Ouais, voilà, un peu les, les archétypes, là, avec euh, voilà, le hiérarch, euh, le pionnique, Mars. Je vous montre un peu. Mars, le Stellar Bar. Ouais, euh, euh, pour... <rire> ouais, ouais c'est pas mal, le Stellar D'ailleurs, dans le premier scénar on peut y boire plein de coups avec des boissons un peu ah. étranges. Et, euh... Et, et là, voilà, celle-là, c'est Aurore euh, euh, Folny, en fait, qui s'est euh, occupé de produire cette image, euh, qui est la couverture du collector, puisque, euh, bon, j'avais dit, si jamais euh, on arrive à atteindre, on aura une illustration d'Aurore Folny, qui est une très bonne illustratrice, et du coup, elle nous a fait ça. Euh... Personnellement, mais je sens que je ne suis pas objectif, je la connais. Hein. Personnellement aussi, qui est très bien. En plus, c'est quelqu'un qui, qui est réputé. Non, c'est un, un très bon choix. Super beau dessin. Ça fera une super couverture pour le coffret. C'est vrai que je suis jaloux. <rire> <rire> Tout à fait. Et, euh, et ça, voilà. Donc après, bon, moi, je, je fais des, des élus de plus petite taille, pas des grandes élus, mais il y en a quand même. Une bonne quantité. Euh, alors, je vais vous montrer. Là, j'étais sur un... Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire. En fait, c'est nice Créa DREAM, parce que depuis tout à l'heure, ça passe au milieu mais mm -hmm. que... on évoque les sujets, pas dans l'ordre où j'ai rangé les images, mais ce n'est pas grave. Du coup, Nice Crea DREAM Édition avec le petit logo là, c'est en fait, c'est les yeux rouges qui ont fait ce logo. J'ai oublié de le dire, donc un illustrateur de plus. Ils ont fait le logo de, de la maison d'édition. Et aussi, euh, ils ont fait la charte graphique de la, de la mmh. maquette. Donc, euh, ouais, la maquette qui est, euh, qui est terminée, qui est, qui est quand même euh, très sympa. Donc ça, c'est euh, The Morel, comme ouais. je l'ai dit. On va arriver jusqu'au jusqu miel. Donc, enfin, C'est ton... la maison d'édition, elle est déjà créée. Hein c'est la maison d'édition. En fait, elle, euh, elle, euh, bah, c'est elle qui produit le jeu, avec que sur ce jeu-là, parce que... Comme c'est un jeu en tout il ça va faire 360 pages, voilà. En même temps, on voit un peu du matos, voilà, des armes, tout ça. Euh, voilà, par exemple, j'ai fait, fait, voilà, fait ce, ce chien bot. Mm -hmm. Voilà, c'est, euh, une illustration. Il y a, il y a plusieurs euh, bots dans le ouais. jeu. Donc, euh, donc quand tu, quand, donc quand, quand tu euh, parles de bots, c'est des genres de droïdes familiers ou des assistants, c'est ça Oui, c'est ça. C'est des, des robots, voilà. Donc du coup. Euh, bah, il y en a plusieurs. Donc, il y a le chien, par exemple, il y a le chien bot. Je vous en ai sélectionné un autre. Ça, c'est, euh, Eddie qui l'a fait. Ça, c'est un, un bot policier. Voilà. Et, et les joueurs, ils peuvent avoir leur bot aussi. Oui, puisque dans le matériel, j'ai, oublié de l'évoquer, mais en fait, il y a une série de, de bots, euh, plutôt conséquente et qui permet de, d'avoir son propre bot. Alors, bon, j'en ai sélectionné que deux parce que sinon, ouais, bah, on ne ouais. plus, mais euh. Donc, donc mais, mais ça, fait et, euh, Par exemple, là, j'ai fait cœur cybernétique. Ouais. D'accord. Donc ça fait que n'importe quel joueur peut avoir un bot dans la mesure où en gros bah, il peut se le payer, quoi, c'est ça ouais, La création, il dit euh, bah voilà, je prends un bot. Bon bah du coup, euh, t'as ton bot, voilà. D'accord. Ah, donc il peut l'avoir ouais. dès la création, avec, euh, un, il peut l'assister dans, dans tout le domaine, style dans le combat, dans le soin, dans. Voilà, suivant, suivant le bot qu'il prend, il y a toute une série. Donc il y a des doc, des, des bots médecins, des bots.. Euh, garde du corps, il euh, y a des bottes assassins, euh, vous voyez, il y a un chien bot, il euh, y, euh, y a des bottes euh, pour l'esthétique aussi, qui vous recoiffent en permanence, qui volettent et qui, vous, euh, qui, vous, qui refont votre maquillage. Enfin, il y a ah une, ouais, vraiment la... une... une... Pas mal Donc ça sais. peut être des bottes entièrement passifs qui en gros, vous restez dans ton vaisseau, qui vont s'occuper de toi, te couper les ongles et tout ça, quand tu auras une mission. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Il y a des bottes serviteurs, ah, tout à fait. Ça me plaît, ouais, ça. Oui, Oui, c'est ça. Alors, euh, du coup, je vous montre, euh, donc c'est un jeu spatial, euh, donc bon, vous avez vu, là c'est un pilote, par exemple, là c'est un stellaire qui est euh, à son poste, hein, voilà, donc ça c'est euh, Vincent, et, euh, et donc là par exemple, j'ai fait un manuel avec euh, un manuel qui, qui est un manuel d'entretien d'un des vaisseaux du jeu, voilà, donc j'ai voilà, fait ça aussi par exemple, ouais. donc voilà, donc là, je vous ai montré un peu les différentes illustrations des différents illustrateurs, mais il y, a, il y en a plein d'autres. Mais bon, déjà, c'est pas mal. Ça vous donne une petite idée. Bah pour le coup, avec tous les dessins que tu nous fais passer tout à l'heure, moi, je me, ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu comptes à terme sortir un genre d'artbook quantique avec, qui regrouperait un peu tous les dessins, mais dans un, dans un artbook quoi Ah, ouh, waouh. C'est pas prévu mais peut-être, on va voir. J'ai pas, en fait, j'ai pas du tout, bah, je vais voir un peu s'il y a des gens qui sont intéressés. Je pourrais peut-être proposer. C'est pas prévu, voilà. Mais, euh, pourquoi pas, dans l'idée, euh, voilà. Là, on est tellement dans la production que, on n'a pas pensé au artbook. Juste, on produit, mais c'est vrai qu'il peut y avoir certains dessins qui peuvent être sympas. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont, je trouve. Ils sont tous magnifiques, ce que tu me, nous as fait passer. Là. En plus, tu nous dis qu'il y tu, tu, tu, tu en a d'autres en prévision, qu'il y en a d'autres qui vont être plus dans tous les autres livres. Et tout ça. ça va faire quand même euh, pas mal de dessins. Il y aura peut-être matière à faire quelque chose. Si, euh, bon, si ensuite, tu te demandes, si ça t'intéresse de faire ça. Et... Oui, bah. Moi, j'aime je, moi, je, bien créer le jeu. Euh, voilà, je sais faire des illustrations. Je fais un peu des illustrations. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de, de créer un univers, un jeu et de faire jouer. Voilà, c'est pour ça que je suis dans une association. J'aime bien l'échange. On se raconte des trucs. Euh, vraiment, on participe et tout ça. Ça, ça c'est ce qui me plaît le plus. Ouais. Euh, le, le fait de c'est quelque chose en, que j'aime bien. Et puis, euh, travailler avec plusieurs illustrateurs, c'est bien parce que ouais, c'est assez motivant. Chacun hein. fait son de dessin. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Ouais, ouais, je pense que dans la mesure où tu as trois illustrateurs, il, chacun, il va de sa patte personnelle. Donc, ça, ça fait plusieurs, euh, plusieurs horizons sur, sur ton ouais. univers. Ça, c'est bien. Ça multiplie un peu les, les avis. Ouais. D'ailleurs, il euh, euh, y a un petit film euh, sur, le, sur le site. J'ai mis un petit film qui dure 2 minutes 37. Ceux qui ne l'ont pas vu, euh, je vous conseille d'aller voir dans la galerie. C'est pas mal. Et il euh, y a une musique qui est très sympa, qui a été faite par... Euh, euh, D'Argyrol, euh, qui est un, un musicien de talent, enfin, je vous laisserai compter. C'est hein. euh, voilà. le petit montage vidéo avec une série d'images qu'on avait au début, euh, qui va présenter les thèmes du jeu aussi. Donc 2 minutes 37, assez sympa. Euh, et pourquoi je disais ça d'ailleurs Je ne sais plus. Pourquoi je disais ça euh, Que vous pouvez aller voir. Voilà, voilà donc euh, un, un, un petit film d'animation qui présente le jeu, donc disponible sur, euh, sur d'ailleurs. C'est un site internet dédié au jeu ou une page YouTube, un truc comme ça ouais, En fait, c'est euh, Quantique Press, euh, voilà, là, sur cette image, c'est écrit. Mmh. Et, en fait, euh, et donc, ce qui est pas mal, c'est que chaque illustrateur va créer sa réalité altérée, sa réalité. Donc là, par exemple, celle du film, c'est la réalité numéro 42. Bon, voilà, un petit clin d'œil. Mais euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a une autre animation qu'on a faite où euh, c'était la ré réalité euh, 25, euh, alors le titre 06 je crois, ouais. voilà, donc chacun a fait ce, sa, sa propre réalité. C'est comme chaque euh, MJ, on peut faire le jeu soit de manière un peu sombre parce qu'on aime bien ça, donc là on fait les bas-fonds d'une assistance spatiale avec euh, voilà, des, des, des, des mutants, des gens un peu horribles et tout ça, puis des histoires un peu sombres et tout mm -hmm. ça. Ou alors, on peut la faire à la Star Wars. Il euh, bah, y a Rogue One qui est assez sombre. Et puis, il y a Star Wars. On voit que le même univers peut être abordé de différentes euh, façons. Donc, il y a euh, Star Wars, le euh, classique. J'ai une question de la part de M. Tougui, qui te demande, y a-t-il un système pour gérer les vaisseaux spécifiquement Ah oui, ah oui j'ai oublié de le dire. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a... Oui, alors, euh, le combat spatial... Dans un jeu spatial, comme c'est vraiment un truc euh, qui est important, on l'a testé tout ça. Donc, on peut le jouer de différentes manières. On peut le jouer soit en light. Donc, il y a un système vraiment qui est pris pour qu'on puisse jouer en équipe où, et chacun est indispensable dans le, dans le combat spatial. Donc, on peut la jouer sans euh, matériel. On va dire juste euh, à, avec les règles, mais sans matériel. Et il y a la deuxième option. Il y en a qui aiment bien ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut poser une space map donc, on a une avec vaisseau, donc ça c'est prévu, euh, c'est prévu, hein, c'est fourni avec le jeu. Ah, oui. Donc il euh, y a le vaisseau et à ce moment-là, les joueurs ils jouent le vaisseau. Ils peuvent être tous dans le même vaisseau ou avoir plusieurs vaisseaux. Et là, il y a un système qui est assez dynamique, qui est, euh, voilà où on sent bien la vitesse dans les vaisseaux. On a bien la pression parce que quand on est dans le vaisseau, si jamais il explose, bon, après il y a des options pour euh, éventuellement sauver les joueurs, si le MJ veut quoi voilà, mais euh, qui sont proposées. Mais en tout cas, on a bien l'impression parce que quand on est, qu est nous-mêmes dans le vaisseau et qu'on le voit et qu'il se déplace et qu'il y a des vaisseaux ennemis qui approchent, je vous jure que vous êtes là et vous réfléchissez à quoi faire. Donc, je pense que c'est une vachement bonne idée d'avoir une carte fournie avec des petits tokens, en gros, de, de, de vaisseaux, parce que euh, ça permet d'imaginer vachement euh, la, la place des joueurs et de se représenter vachement la scène. Donc, par exemple, allez, imagine que qu'on doit attaquer un vaisseau pirate parce que dedans, euh, on a quelqu'un récupéré ou pas marché. On peut se, euh, se positionner dans Là, moi, je vais être là, je vais faire ci, je vais passer par là. Par exemple, par exemple on a fait un... Bon, C'est un d'abordage, hein, ça arrive. Donc, euh, du coup, il euh, y, y a... Pendant qu'il y en a qui combattaient encore, qui étaient en train de combattre euh, à l'extérieur, on va dire à l'extérieur, dans, dans le vide, voilà, on va dire spatial. Il y en a qui ont abordé euh, un des vaisseaux qui était euh, immobilisé, et donc, ils jouent en parallèle. Et comme les rounds ils sont en même temps il n'y a pas de temps mort. Pendant qu'ils qu sont en train de tirer et euh, tirer les adversaires, il bah, y en a d'autres qui avancent dans le vaisseau euh, qui est devenu une pseudo-état de pav pour aller chercher leur objectif. Ouais. Quoi. Donc, euh, bah, ça permet de gérer ce genre de scénario. D'accord. Oh, C'est plutôt... Euh, D'accord, voilà. non C'est super. Ouais, ouais, voilà. ouais. Il nous reste plus que 5 minutes de temps, mon cher Mano. Euh, J'aimerais te poser une petite question en tant que moi-même, étant aussi un grand fan de SF. Quels sont, pour le coup, toi, tes ouais. propres... Euh, Je dirais, tes... Et tes références, tes inspirations pour euh, l'univers spatial Waouh, en fait, elles sont vraiment très nombreuses et, euh, et, et du coup euh, je pense qu'on peut ressentir des petites inspirations euh, à droite, à gauche, mais euh, enfin, si j'en cite quelques-unes, on va dire que le jeu ressemble à ça, mais mmh. j'ai déjà un peu donné quelque chose enfin, moi j'aime bien J'aime beaucoup Dune. C'est pour ça que j'ai mis tout ce qui était politique et intrigue. Je trouve que ça, un vrai... ça ajoute un vrai plus. Ouais. Mais il y en a qui n'aiment pas trop, qui préfèrent l'aventure. Donc là, pour l'aventure, moi, ce que j'aimais bien, c'était, par exemple, Cowboy Bebop. C'est un vieux truc, hein, mais je vous conseille de le regarder. C'est très bien, ceux qui aiment bien l'ASF et le cyber, tout ça. Ouais. Euh, Cobra, qui était excellent à l'époque. Voilà, mais c'est un peu vieux là maintenant. Qu'est-ce euh, qu'il y a Akira, voilà. Il y a Gun qui est sorti assez récemment. Donc, euh, il y a des combats d'ailleurs entre Android hein, qui se font dans le jeu, bien sûr, dans les fonds. Euh, voilà, parce qu'il a bon, Star Wars, euh, il y a Blade Runner là, qui est énorme. Enfin, voilà, euh, enfin, voilà j'aime culture... enfin, voilà, plein de choses, plein de choses en SF. Ouais, ouais. Mais euh, j'ai fait des... Enfin, le jeu quand même a sa cohérence globale, il hein. ne faut pas croire que c'est tout ça en même temps, parce qu'on peut croire que c'est assez... Euh, ah oui, non, non, mais euh, ça, ça, ça peut être très référencé plus ou moins directement, non. mais talent euh, ah, voilà. perso de... Oui, voilà, c'est ça. Il y a Asimov, euh, voilà. moi j'aime bien aussi tout ce qui est astronomie, physique quantique, ça m'intéresse, donc j'ai mis ça dedans j'aime bien euh, tout ce qui est anthropologie, enfin, j'ai mis pas mal de choses, j'aime bien des citations de grands hommes euh, qui correspondent, que j'ai mis, il voilà, y, y a pas mal de choses, disons que, euh, je pense qu'avec ça, on ne va pas trop s'ennuyer. Ouais, non, c'est sûr je... que avoir des... de citations de homme, ça me fait penser à, à ton système de, de maison hiérarque et tout ça, donc on, je suis des, des, euh, des nobles, euh, plutôt cultiver tout ça, donc avec une certaine culture intellectuelle, tout ça, qui serait à même de, de passer un peu les bonnes références euh, philosophiques et tout ça euh, selon telle ou telle situation. Ouais, cest Alors qu'il y a envie, il peut, hein, tout à fait, oui, oui, tout à fait, il peut. Mais sinon, euh, alors, la jouez, en gros, c'est open, et par contre, c'est pas open, débrouillez-vous, c'est open et il y a les instruments pour que vous puissiez jouer ce qui vous intéresse. Donc, différentes classes sociales, différentes euh, différentes possibilités d'aventures, d'intrigues, d'enquêtes parce qu'il y en a qui aiment les enquêtes, donc d'où euh, la police spatiale. Hein. La police spatiale, elle enquêtait. Bon, un de ses ennemis, c'est euh, les pirates de l'espace. Bon, ben, voilà. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a Voilà, donc euh, c'est pas mal. Après pas Il y a aussi, euh... enfin, je, sais pas, je sais pas. Il y a pas mal de choses quoi euh, qui, qui peuvent être jouées ah, il y a la trame principale qui est aussi aspect quantique. Si vous voulez creuser là-dedans, bah, il y a plein d'histoires. Pourquoi il y a des dystopies Qu'est-ce que c'est cette dystopie D'ailleurs, c'en ouais. est une ou pas Et elle est méchante. Je te, je te, je te pose une question de Elia Beaubois qui te demande et par rapport à la promotion, vous avez envisagé trucs, Par exemple Oui. Euh, oui, en fait, les goodies, les goodies, c'est la bourse Quantum. Euh, la bourse Quantum, c'est une, c'est une bourse avec les jetons où on puise dedans. Ouais. Euh, bon, du coup, pour l'instant, pour l'instant, reste sur ce qu'on a euh, promis. Donc la bourse Quantum, il y a euh, les jetons des vaisseaux spatiaux, la Space Map. Ouais. Il y a euh, l'écran. Il peut y avoir. Euh, Qu'est-ce qu d'autre C'est déjà pas mal.